Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de comment se libérer de l'académisme. Ouh, c'est un grand mot ça A hein tout de suite J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en effet, nous allons parler de l'académisme, rien de compliqué, vous inquiétez pas, toujours dans la simplicité, la joie, la paix et la sérénité. L'académisme c'est l'idée qu'on peut se faire du beau, de l'esthétisme et du parfait. La photographie aujourd'hui elle est là pour ça et donc on va la laisser faire le boulot à notre place. Notre travail d'artiste n'est certes pas de réaliser quelque chose de, de parfait, mais de raconter, de dire, d'exprimer et de... Euh, voyez ce geste Je ne vais pas dire vomir, hein <rire> mais si vous avez quelque chose à expliquer et exprimer, eh bien c'est notre boulot. La photo ne peut pas faire ça. Enfin pas forcément de la même manière voilà alors il y a diverses façons euh, de pouvoir se libérer de tout ça on va pas parler d'abstraction parce que c'est pas forcément le sujet mais vraiment pour pouvoir lâcher prise sur ce mental qui a envie de faire du beau il y a des petites astuces que moi j'utilise pour pouvoir m'aider me, me libérer euh, euh, le plus rapidement possible de toutes ces belles images qu'on a sur nos réseaux sociaux, sur la télévision, dans les magazines et dans les beaux livres, euh, cet esthétisme qui finalement euh, nous... même les publicités, les panneaux ou, ou les magasins, hein, mais cet esthétisme qui nous qui nous ronge et qui nous pousse à, avoir, à nous influencer euh, de ça et on en oublie notre personnalité. Donc euh, personnellement j'utilise plusieurs moyens. Le numéro 1. Peignez ou dessinez dans un environnement avec le moins de lumière possible. Et oui. Moins vous voyez, moins c'est vrai. Oui, au début vous allez avoir des ratés. Oui, au début ça va pas vous plaire. Mais on s'en fout. C'est bien de faire des erreurs. Ça peut être réinterpréter ou utiliser, tourner dans tous les sens enfin, en tous les cas ça lâche prise sur les yeux et sur le cerveau ça vraiment, c'est plutôt intéressant donc je mets le moins de lumière possible dans mon environnement sur ma feuille numéro 2 deux. la deuxième solution que j'utilise personnellement c'est de dessiner avec ma main gauche oui, je suis droitière donc je n'utilise plus cette main droite qui guide mon cerveau au gauche, qui est celle de la maîtrise, du mental, de, euh, du calcul, du maîtriser, de l'intellectualisme. Et je vais utiliser ma main gauche qui est plutôt celle du cerveau, de l'intuition, de euh, la créativité, de, des rêves, de mon enfant intérieur. Voilà. Donc, je vais l'écouter davantage, mais c'est surtout parce que je ne maîtrise pas cette main gauche pour pouvoir dessiner ou écrire. Donc, pour les personnes ambidextres, c'est sûr qu'essayez de trouver la main avec laquelle vous vous sentez le moins à l'aise. Hein. Je ne vois pas d'autre solution. Et donc, forcément, pour les gauchers, je les invite à utiliser le, la main droite. Donc, moins vous serez... Euh, euh, vous maîtriserez avec votre main, moins vous vous aurez quelque chose de parfait et plus vous découvrirez un trait ou une façon de procéder, un lâcher prise dans votre ligne, une simplification de ce que vous voyez pour pouvoir aller au plus rapide de ce que votre cerveau veut bien raconter et veut bien dire. Et donc vous allez plus à l'essentiel. Allez à l'essentiel, sachez que réellement ça peut avoir une incidence sur votre vision et sur votre personnalité graphique euh, et ça n'appauvrira pas votre travail, je vous assure, ça permettra de vous débarrasser de tout ce trop plein de choses sur lesquelles on est souvent influencé par tout cet environnement parce qu'on est des artistes, on tout, euh, on absorbe tout et ça vous permet vraiment de vous alléger de tout ce poids inutile pour pouvoir vous exprimer au mieux. Voilà ces deux astuces que j'adore utiliser, il y en a une autre et vraiment pour moi, c'est le petit extra de cette vidéo, c'est que je dessine à l'envers. Il y a deux possibilités, je prends mon dessin et je le mets dans le sens retourner à l'envers. Donc la tête en bas ou euh, le haut en bas. Mon cerveau interprète l'image plus dans ce que je dois représenter, mais plutôt dans des formes géométriques simples qui s'associent les unes avec les autres et qui forment un tout qui doit être, euh, si je le retourne, une maison par exemple. D'accord Et donc, le fait de le mettre à l'envers ça permet euh, juste... Euh, de voir autrement. Et là, il y a l'autre solution qui est celle de euh, « à l'envers », c'est le « à l'envers » en commençant par les lumières. Donc, ça signifie pour moi d'avoir un papier noir et un outil blanc. Si ma surface est noire et mon outil est blanc, je ne dessine plus des contours Sombre ni des ombres, mais je dessine des lumières, donc toutes les parties qui sont lumineuses ou blanches. Et donc tout le reste est caché dans le papier noir. Et finalement, ça permet euh, encore une fois de simplifier et d'alléger l'information, de mettre l'essentiel sur quelque chose qui est peut-être plus positif que de dessiner des ombres, n'est-ce pas Réfléchissez-y, vous vous percutez Yes A bientôt, laissez vos commentaires, j'y réponds, et peut-être d'autres nouvelles vidéos ensemble. Hello